Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabil Kamara, depuis euh, Bruxelles, euh, chers compatriotes guinéens, j'ai ce thème d'information sur euh, voilà, Charles Wright. Euh, Charles Wright, hein, c'est le ministre guinéen donc, de la justice, chers compatriotes guinéens. Alors, euh, que dit Charles Wright C'est quand même incroyable hein, que nous ayons des ministres pareils dans une transition. C'est vrai, quand on parle de transition à leur euh, transition qui est pour euh, un temps bien déterminé, un temps court. Alors, moi, je pense qu'il faut toujours donc placer les meilleurs, n'est-ce pas Des gens de qualité, des vrais intellectuels, des gens intelligents, des gens qui, effectivement, euh, savent réfléchir pour une transition, former un gouvernement, disons, de, de transition, d'une transition, moi, je me dis, écoutez, ce n'est pas une façon de ségréguer qui que ce soit, mais il faut mettre les meilleurs. Parce que Charles Wright, c'est un homme incroyable. Et regardez ce que Charles Wright vient de dire c'est un tweet. Hein, il a écrit un tweet. Hein, ce tweet, je vais lire il dit, euh, vous serez entre, je cite, hein, il s'adressant à l'Indialo, à Sidiatoué. Alors, il dit, vous serez président si Dieu vous l'a prescrit. Ne faites pas que la Guinée brûle à cause de Mamadi Dumbuya. Faites à cause de ses enfants, de ses femmes qui n'ont pas quoi manger. Fin de citation. C'est Charles Ratt qui l'écrit. Surtout cette phrase de la chère compétente guinéenne, s'adressant à Sedan Ngalo et à Sidatoué. Alors, vous serez président si Dieu vous l'a prescrit. C'est incroyable. C'est un ministre, s'il vous plaît, de la justice qui parle. Un département super, super, super rationnel, où tout doit être expliqué et explicable. Écoutez, ne soyons pas des lâches, des hypocrites. La Guinée, on dit musulmans et chrétiens, ça va. Les musulmans et les chrétiens, n'est-ce pas Alors, euh, n'écuyons pas sur tous les toits, écoutez, moi je suis musulman, je suis musulman, je prie de faire ceci, cela. D'ailleurs, pour moi, la religion, c'est un domaine purement privé. Il préfère ne pas en parler. Dieu, on dit, il est omniscient, il est partout, il voit tout, il sait tout, il connaît tout, mais il lit en moi ce qui est en moi, il le sait. Alors, pourquoi je vais m'éventer à tout moment, chanter, je suis religieux, je prie, ceci, je ne je fais pas ceci, cela. Dieu, lui, le voit, je fais tout pour lui, alors. Pourquoi chanter à tout moment? Bien. Alors, Charles Wright, vous l'avez écouté, alors que s'adressant à cette dernière dialogue, alors euh, il dit bien, vous serez président si Dieu vous l'a prescrit. N'est-ce pas En fait, si c'est écrit dans le destin, dans votre destin. Alors, euh, il dit, écoutez, euh, euh, écoutez, ne faut pas brûler la Guinée à cause de Mamadou Doumbouya, c'est-à-dire que Doumbouya n'a absolument rien à voir dedans. Alors, pourquoi voulez-vous brûler la Guinée à cause de lui Pensez à ses enfants, aux Guinéens, pensez à ses femmes qui n'ont pas où manger, ou quoi manger. Bon Dieu, cher Compteau Alors, ce que je veux dire pour commencer, en fait, franchement, c'est vous comprenez, des gens comme ça, comme ministres, s'il vous plaît, hein? ministre dans une transition, une transition censée alors euh, refonder, vous comprenez, l'édition de la République, une transition censée préparer la Guinée, euh, disons pour de véritables combats dans le futur, parce que on a dit, il faut la stabilité une fois que nous avons la stabilité sur cette sur ce, sur cela sur cette structure là la, la Guinée peut facilement travailler comme partout dans le monde alors des gens qui sont là pour pour pour établir cela voilà comment ils pensent alors c'est que moi je veux dire euh, pourquoi je dis est-ce que Charles Wright a réellement étudié mais c'est vrai je ne je ne pense pas c'est des gens qui euh, voilà qui euh, c'est pas qui partaient sûrement à l'école, ne sais pas comment ils avaient des moyens pour pouvoir passer d'une classe à l'autre, mais c'est vrai, et finalement avoir un diplôme, mais c'est vrai. Mais écoutez, l'université, quand on est allé à l'université, ce n'est pas une fois fini, on a le travail. L'université a une autre, disons, a un autre euh, rôle, n'est-ce pas? Quand vous terminez les études, c'est pas, bien sûr, vous avez du travail, vous avez un gros salaire, etc., etc., mais nous aide également à savoir structurer nos problèmes. Il y a les problèmes, nous savons comment les résoudre, nous structurons, nous permettent de bien penser. C'est ça l'université. Nous permettre de réfléchir bien. Et quand je dis bien, de manière structurelle. En planifiant tout. C'est ça aussi l'importance de l'université, disons, des grandes études. N'est-ce pas Alors, mais ce que moi, je vois, euh, comment on appelle Charles Wright. Parce que, s'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle ici... Écoutez, euh, il y a ce qu'on appelle ici le rationnel, le domaine rationnel, il y a le domaine, ce qu'on appelle le domaine irrationnel. Je parle le pouvoir politique. Quand on parle de la Guinée, la République, de Guinée, le pouvoir, pouvoir politique, c'est du domaine purement rationnel, c'est-à-dire rationnel, explicable. Il n'y a rien de mystique, tout est explicable, tout est à expliquer et explicable. Ça, c'est le pouvoir politique. Quand vous êtes ministre de la Justice, alors c'est un domaine euh, rationnel. En fait, tous les départements ministériels, toutes, je dis bien, pouvoir politique, c'est domaine purement rationnel. Alors, il y a euh, autre domaine, hein, je pense le domaine de la religion. N'est-ce pas Le domaine de la religion. Ça, c'est le domaine purement en irrationnel. Irrationnel, ça à dire qu'on ne peut pas expliquer. Ne voyez pas, ne donnez pas une connotation négative chaque fois quand je dis irrationnel. Hein, C'est-à-dire irrationnel qu'on ne peut pas expliquer. N'est-ce pas Dieu existe. Dieu n'existe pas. Écoutez, on ne peut pas l'expliquer. Le destin est-il vrai On ne peut pas l'expliquer. Mais on dit là, bon, nous acceptons comme une vérité. C'est pourquoi on dit le domaine de, de, de, de la religion, c'est une vérité absolue. C'est-à-dire qu'on ne l'explique pas, c'est mystique, ça reste comme ça. N'est-ce pas Alors, vous avez vu ces deux catégories de, de, de, de, de, de catégorie des faits. Alors, on a le pouvoir politique que le domaine est purement rationnel, explicable le cocktail religieux inexplicable rationnel. Alors, ce qui est, je peux appeler de la lâcheté indescriptible, c'est de vouloir être dans un domaine rationnel, totalement rationnel. Vous êtes là, vous servez, vous êtes payé pour ça, n'est-ce pas Et vous essayez de penser comme si vous vous trouviez dans un domaine en fait mystique et rationnel. En fait, vous mélangez les deux domaines. C'est ce qui passe avec Charles Wright. Charles Wright s'adresse à cette dernière d'Atoué. Pourquoi C'est une façon de dire. Mais pourquoi vous appelez à manifester Pourquoi vous vous ajustez, ajustez, ajustez tant Vous voulez être président de la République Mais écoutez, si Dieu l'a prescrit, si prescrit, vous serez président. S'il n'a pas prescrit, vous ne serez pas président. Charles Wright, c'est comme ça c'est comme ça le domaine politique, le pouvoir politique, c'est comme ça, ça, ça fonctionne, c'est ça la démarche. Parce que, s'il vous plaît, même en Iran, en Iran on parle de, en fait d'un régime islamique, mais même en Iran, avec le régime islamique, là il y a des élections, vous le savez très bien, on vote, il y a les élections en Iran. Donc, élections pour pouvoir départager les candidats. Et là, on ne dira pas, écoutez, Dieu a déjà dit que, donc écoutez, vous, vous serez président, vous, vous ne serez pas président. On ne dit pas, mais on dit « Votons, votons et c'est départager les candidats. Les candidats qui viennent avec leur programme politique pendant la campagne, etc. etc. Le candidat qui a plus d'électeurs, il gagne. Il, est, il devient présent dans République islamique de, en fait, de l'Irak. N'est-ce pas Parce que certains domaines, parce que si on se dit, comme ça le le fait, alors euh, si Dieu vous l'a prescrit, écoutez, vous serez présent. Mais comment pouvons-nous savoir que Dieu l'a prescrit ou non Comment pouvons-nous le savoir Parce que ça, c'est purement mystique. Comment pouvons-nous le savoir On ne peut pas le savoir, c'est pourquoi Dieu lui-même, c'est vrai, qu'il nous a créés et il nous a dotés, ce qu'on appelle de l'intelligence. Organisez-vous. Nous sommes venus dans, sur cette terre nue. Hein. Quand on est né, on est comment On vient nu. On ne vient pas habillé. Les premiers hommes qui n'avaient pas d'habit, ils se promenaient, ils faisaient tout nu. N'est-ce pas Mais après, avec le temps n'est-ce pas, les, les hommes, hein, parce qu'il y a l'effet donc des climats, quand c'est la saison sèche, écoutez, c'est des problèmes pour la peau, quand c'est la saison pluvieuse, écoutez, ou, mais écoutez, c'est des problèmes pour la peau, à partir de là, les hommes ont pensé, réfléchi, ils ont dit, bon écoutez, il faut trouver quelque chose pour s'abriter, pour ne pas mourir de faim, pour ne pas mourir de froid, pour ne pas mourir donc de, de, de chaleur, mais c'est cela, on réfléchit, Dieu, Dieu, Dieu a dit, moi je vous ai tout donné, tout est dans votre tête, utilisez-les, n'est-ce pas? Et finalement, aujourd'hui, vous voyez, en fait, quand il fait très chaud, on sait comment il faut faire. Par exemple, aérer les bâtiments, la maison, pour ne pas mourir de le le ch chaleur. N'est-ce pas? Quand il fait froid et pleut beaucoup, on sait comment s'habiter pour éviter donc, de mourir sous euh, l'effet de froid ou de la pluie. N'est-ce pas? Nous utilisons en fait la tête, l'intelligence que Dieu nous a donnée. Je vous ai créé, alors voilà! Avec les avantages, les privilèges, utilisez-les, cherchez. Mais c'est cela, c'est logique. N'est-ce pas? Avec le pouvoir politique. Mais c'est cela aussi. Alors, vous avez des projets communs à réaliser, n'est-ce pas? Euh, voilà, euh, la population s'augmente, Alors, organisez-vous. Vous voulez réaliser des projets communs, des projets qui coûtent très cher. Individuellement, vous serez incapable de le faire. Alors, vous, vous retrouvez une fois unis, vous pouvez réaliser ces projets. Alors, mais organisez-vous vous vous organisez, et là, nous tuions notre, euh, nous néons, notre, notre intelligence, et c'est là que, par exemple, euh, euh, euh, est venue cette affaire de, de, de gouvernance, hein, hein, soit à travers la démocratie, soit à travers la dictature, soit à travers, je ne sais pas quoi d'autre, n'est-ce pas, de, de, de, de, de socialisme ou toute autre forme de gouvernance. Tout ça, c'est pour nous organiser. N'est-ce pas Alors, la Guinée, on parle de, de, de la République, s'il vous plaît. Quand on parle de la République, donc il est clair que là, alors, il euh, euh, on parle de l'alternance. La République, c'est tout à fait contraire du, du royaume. Le royaume, on a quelqu'un qui est là pour toujours, n'est-ce pas Mais on parle de la République, alors ça veut dire que non, il faut de l'alternance, disons là, l'alternance politique. Une seule personne n'est pas obligée ou ne doit pas s'imposer, effectivement, pour digérer la République. Non, ça va être. Vous le savez très bien. Alors, pourquoi, étant dans cette situation, dans un domaine rationnel, dans une République où il faut de l'alternance politique, et dans une République où l'accent est mis sur l'organisation, les lois, il est ministre de la Justice, s'il vous plaît, cet homme-là est ministre de la Justice, alors, une société sans loi, vous savez, la société n'existe pas. En fait, nous sommes, nous sommes dans, dans le, dans, dans, en fait en forêt, dans la forêt. Mais c'est vrai. Et c'est pourquoi les, les lois, on s'organise. Wright. Alors, si maintenant vous êtes dans ce domaine rationnel, et vous voulez nous faire prévaloir, vous comprenez le sens mystique dans ce domaine rationnel, mais vous êtes un lâche. « Vous êtes grave, Charles Wright, très grave, mais c'est vrai. » Qu'est-ce que c'est d'un et citatouré euh, Qu'est-ce qu'ils font comme mal, maintenant Ils demandent que ce, ce mode de fonctionnement que nous avons choisi, parce qu'il est question de pouvoir politique, il est question d'un domaine purement rationnel, explicable, qu'on qu suive ce fonctionnement, qu'on suive cette forme d'organisation, qu'on respecte cette forme d'organisation, qu'on respecte les lois, mais c'est ce qu'ils exigent. Même les manifestations, quand on disent manifester, mais nous-mêmes, dans notre constitution, c'est écrit. Vous pouvez manifester pour réclamer, demander les droits. Mais c'est écrit, c'est dans la constitution. Certains d'entre eux n'ont rien inventé, a ciliatures, ils n'inventent absolument rien, parce qu'ils voient que les choses ne se respectent pas, alors ils disent, bon écoutez, on a un privilège, il y a quelque chose qui est à notre pouvoir, manifester, nous allons l'utiliser, effectivement, pour que les choses soient respectées. Et charles est là à dire, bon, écoutez, si Dieu l'a dit que vous serez président, vous serez président. Sean Wright, je vous demande, je pose la question si vous avez réellement étudié, mais c'est vrai, parce que quand c'est vrai, quand on a créé un parti politique, un parti politique, l'objectif principal, c'est effectivement d'arriver au pouvoir, un parti politique, quand vous créez un parti politique, c'est cela. Mais il y a autre chose qui est derrière, vous ne pouvez pas gagner les élections, ne jamais gagner des élections, arriver au pouvoir, mais vous participez activement à la construction du système en place, c'est-à-dire la démocratie, parce que la démocratie dit, donc on parle de multipartisme, tout le monde doit participer, mais c'est bien, tout le monde participe. Vous valorisez en fait notre système, vous valorisez la Guinée. Alors d'accord, j'ai participé une fois, deux fois, trois fois aux élections, je n'ai pas gagné, mais c'est vrai, mais quelque part on dit, bon écoutez, voilà la Guinée qui respecte le mode de fonctionnement démocratique, et il y a les partis politiques qui participent aux élections, etc., etc., ça c'est important. Ça sonnerait mal, on battre un pays où les élections ne sont jamais organisées, où une seule personne s'impose, comme on l'a vu au de là, c'est que Alors le fait seulement de passer aux élections, alors d'accord, l'objectif principal d'un parti politique arrive au pouvoir, mais si vous ne gagnez pas, mais écoutez, vous apportez quelque chose de la valeur au système démocratique en place, ça Ce n'est pas seulement gagner les élections. C'est louper ne pas gagner aujourd'hui les élections, s'il n'y a jamais. Mais on, on retient dans l'histoire que la Guinée, en fait, il y a eu mais des moments en fait, euh, euh, de véritables combats démocratiques. Les élections, cest d'un dire avec, euh, disons, son parti, tel avec son parti, de véritables combats pour arriver au pouvoir. Ça, ça, ça c'est de la bonne santé pour notre démocratie. À partir de là, nous calculons, vous voyez, nous valorisons, en fait, notre démocratie, la valeur de notre, dé de notre démocratie, la santé de notre démocratie. Ça so -right. Alors, je dis bien, c'est un lâche, ça va être indescriptible, regardez, hein, il a fait quelques jugements antérieurs par rapport à, comment il s'appelle, l'imam, cet imam que j'ai toujours apprécié, Diabi, voilà, la Kanka. Vous vous rappelez ce cas, Nafo Alors, Nafo son cas, et vous voyez, moi, j'ai toujours apprécié ce monsieur, parce que c'est un monsieur qui s'est dit, bon, écoutez, il faut faire qu'il réfléchisse. Vous comprenez Voilà, je... Entre parenthèses, alors, voilà, je pris toujours un angle arabe, c'est musulman, il fait la prière en langue, en langue arabe, et s'est dit, bon, écoutez, pourquoi ne pas traduire ça dans ma propre langue, pour la plus grande compréhension N'est-ce pas Alors, moi, j'ai trouvé un monsieur super intéressant, intelligent d'ailleurs, très bien. Alors, à un moment donné, tout dernièrement, l'année euh, dernière, il y a l'imam de Cancan, l'imam euh, voilà, de Cancan qui, euh, musulman cette fois-ci, alors euh, voilà, qui, euh, je dis musulman dans, dans le fonctionnement normal, vous comprenez, de la religion ou de la prière, alors lui, en fait, euh, disait, demandait au pouvoir d'arrêter Nafoudjabi, de l'arrêter de le mettre en prison, n'est-ce pas, et Charles qui est passé par la Cancan, il a dit, bon écoutez, que voulez-vous, en tant que musulman, ça pas, il dit, moi, en tant que musulman, bon, écoutez, peut-être que j'aurais pris ce monsieur et le, le foutre en prison. Pas, je ne serais pas d'accord avec lui en tant que musulman si je me mets dans ce corps-là. Voilà, n'est-ce pas Il dit, mais en tant que ministre de la Justice, écoutez, je ne peux rien contre Nafou Yari, du moment qu'il ne fait absolument rien qui, en fait, provoque des troubles dans la société. Je ne vais jamais l'arrêter. Il a dit, et dit en tant que ministre, donc en tant que membre ou ministre d'un département rationnel, d'un département où tout est expliqué et explicable. Mais il dit, en tant que euh, plutôt, en tant que musulman, donc dans un domaine mystique euh, irrationnel, il dit Je, je l'arrêterai. Vous voyez, il fait la différence, il résonne là. Alors maintenant, on est là, et comme c'est un lâche. Des gens qui euh, se mettent au sol euh, devant Mamadi Dombouya de et disent bon, écoutez, euh, laissez Mamadi Dombouya en paix, il ne faut pas brûler le pays à cause de lui. Hein? Si, vous serez, si Dieu l'a prescrit, vous serez aussi président de la République. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous. C'est quand même. Hein, ça fait pitié aussi, ça fait pitié, c'est un ministre de la justice. Écoutez, ça ne m'étonne pas, à un moment donné, le monsieur vient d'être nommé ministre, vous vous rappelez, écoutez, on dira que c'est sa vie privée, il est libre de faire ce qu'il veut, mais moi je trouve ça gênant, c'est quand même, euh, c'est pas intelligent. Et tout de suite, hein, son, il vient d'avoir un nouveau-né, le nouveau-né, donc, vient et, euh, automatiquement, le baptême, hein, voilà, c'est Mamadi Doumbouya. Voilà, il, euh, il appelle son, son nouveau-né Mamadi Doumbouya ministre, voilà, prise, oui, ça, écoute, on diras qu'il est libre, hein, il est libre de faire ce qu'il veut, mais écoutez, ça, c'est pas beau, ça, c'est vilain, ça, c'est trop vilain, hein? mais ça prouve quelque part un homme, un lâche, un, un, un hypocrite, c'est ça, et maintenant, ça se voit. Il, a, il le défend. Il oublie qu'il est à la tête d'un département ministériel qui doit se comporter objectivement. Maintenant, comment voulez-vous qu'il ne défende pas Mamadi Mbouya, hein, dont euh, son enfant porte le nom Vous comprenez Mais c'est clair, il est le compteur Il le défend. Il le défend. Au détriment de la loi, au détriment du bon fonctionnement de la justice guinéenne. Quelle lâcheté, s'il vous plaît, sur compte de compteur Très bien, je crois que vous m'avez compris. Je vous dis, la vérité va triompher en Guinée. Quelque part, je me dis toujours, il faut souvent passer par des gens comme ça, des gens euh, comme Charles Wright, ou, vous comprenez, des ignorants comme ça. Il faut ça, c'est-à-dire, il faut passer par le, le, le, le, comment on appelle, par le peigne. Hein? Il faut tout trier, on est en train de tout trier. Vous comprenez Alors les mauvaises graines vont tous en fait rester derrière et ce qui va rester finalement, voilà, donc à partir de là, c'est là que la Guinée sera construite, c'est là qu'on aura une véritable structure politique sur le déconstruire. Mais il faut ça. Donc il faut passer par cette étape-là. Ne négligez pas l'étape-là, l'étape de, de, de Lassana Conté, de Dalis Camara, de Sukuba Kunate, d'Alpha Kondé, maintenant, ce n'est pas mal, il y a tous le côté positif, c'est qu'on se débarrasse des mauvaises pensées, on se débarrasse des mauvais penseurs, on se débarrasse donc des ignorants, des analphabètes, des, des gens qui ne valent absolument rien. Et avec le temps, ceux qui viendront, oui, de plus en plus, euh, au fil de la mesure que nous avançons, alors on a une étape meilleure que l'intérieur. Et ça, c'est ce qui se passe actuellement. Donc il est clair que la prochaine transition, ou en fait la prochaine présidence, disons, pour une transition, sera beaucoup plus meilleure. Ce sera chers qu'on Nabi les camarades, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Le Bonsoir les chers